Mardi 2 novembre à 20h12. Et il y a un coup de On a un coup de Oh, les Tu rêves toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. toi.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 Quand t'es critique, t'es critique, quand t'es politique Ok, tout s'explique Bada bada bada bada bada bada bada Ici des, des, des quartiers, des souvenirs d'amitié J'ai grandi dans la, la, cité, la cité, je suis la Scandale la à l'imparfait En qu'en quelques mots, je parcourais coups, le ghetto coups, en, en mode trappant solutionné Je me faisais des, et des coups, idées, coups, construisais coups, des, coups, des coups, métaphores En me souvenant des cités Et plus jeune que j'ai dû traverser à pied évitant le danger, je sors j'allais où je voulais je ne rêvais que de liberté Pas d'argent de poche à gaspiller Mais avec mes potes on savait s'éclater Oui, on savait s'amuser Avec des vieilles baskets trouées à Dieu ballon cabossé. Eh ben on s'éclatait, on s'amusait On n'avait pas internet Mais dans notre têtes c'était clair et la jeunesse nous ouvrait des sens Créatifs, productifs on, on se laissait pousser les dîmes À coup de tic on devenait tac-tac Rien nous non, Tous les week-ends, on reprend les mêmes Et on recommençait tous unis dans le Des mois chemins Et d'autres qui ont réussi Et dans le fond très bien d'où l'on vient Get au tic tac Ici du quartier Des souvenirs pas J'ai grandi dans la cité Je n'ai pas de la descone Parfait, yeah, bad bah